il souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint, devint quoi? Ok, a dit un être vivant. Ok, Bible dit comme ça, une âme vivante. Et souvent, on dit que l'homme, c'est un esprit, qui possède une âme qui habite dans un corps. Le Dieu bénit, non Dieu dit, l'homme, c'est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Et ici, le Dieu fait l'homme, lui souffler. Lui souffler. Avant, il mettait l'esprit. Dans l'homme. L'homme devenu âme ou bien un être vivant. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui est conscient de la présence de Dieu. béni c'est la partie de l'homme qui est conscient de la présence de Dieu. Nous t'ai dit que le corps c'est la partie matérielle, la partie visible, palpable, tangible de l'homme. Nous sommes l'âme qui se siège de raison, de l'émotion. Et nous sommes l'esprit. C'est partie dans l'homme qui est conscient de présence de Dieu. Et c'est ça qui fait... L'homme, non, l'aile mouri, Il dit que l'esprit a retourné à joindre bon Dieu qui te était le Corps a le pourri. Et puis, non, non, le jugement. Maintenant, l'esprit ne s'est pas dans l'homme qui est en contact avec bon Dieu. S'il y a la consécration du corps, la consécration de l'âme, il y a également la consécration de l'esprit. Et dans Jean chapitre 4, verset 24, ça le dit. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'homme n'a pas en contact avec mon Dieu par l'autre bagaille que par son esprit. Parce que seul le spirituel peut entrer en contact avec le spirituel. Est-ce que s'il vous plaît? Le spirituel entre en contact avec le spirituel. Il n'y a pas de rapport entre le charnel et le spirituel. Et ça fait c'est l'esprit de l'homme qui est arrivé à entrer en contact avec Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Et ça fait adoration qui sont en domaine hautement spirituel ou pas qu'à adorer l'autre que qu'un esprit. Okay? Comme ce n'est pas de adoration vraiment, on nous ne pouvons pas parler de adoration en esprit et en vérité. Qui ça, ça veut dire Mais nous parlons parlé de consécration de l'esprit. L'esprit qui permet que vous rentrez en contact avec bon Dieu. Qui s'est parti dans l'homme. Dans Romains chapitre 8, verset 16. nous lit ça avec moi. Romains 8, verset 16. Romains 8, 16e verset. Mais qui ça le dit? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Église là, L'esprit rend témoignage à quoi? À notre esprit. Comment nous avons le premier esprit a écrit? Grand E. Et deuxièmement, Si, E. L'Esprit de Dieu, lui rend témoignage à esprit nous que nous sommes petits bon Dieu. Ceci nous dit que c'est l'Esprit qui communique à l'Esprit. L'Esprit rend témoignage à notre Esprit que nous sommes... Enfin de le Dieu. L'esprit parle à l'esprit, l'esprit nourrit l'esprit. La consécration de l'esprit. ou alors s'accroit à Dieu, puis que nous parlons de quelques éléments qui permettent que on avec bon Dieu. Leur consacrer à bon Dieu, ce que ça s'est mais quoi Quoi Tu es au niveau constant. Tu as grimpé, monté. Je suis consacré à Dieu. Je suis chez elle. Chez elle, descend. L'esprit a monté. Est-ce que tu comprends Il y mouvement qu'a fait. Si je suis là, chaque jour, je regarde des feuilletons. Je suis sur WhatsApp. Tout Tomnet, sur WhatsApp, tout Tom sur Facebook. Z'ya un p'tit bolac qui est moins moins là. Z'ya un bail sur Facebook, premier moun ki peut le commenter, c'est moi-même. Qui ça m'a nourri là? M'a nourri quoi? Qui ça l'a, la fait on ya? L'a monté. L'orgon plante ou à cause de les alfer? Les grandsi? Donc, c'est cher la robe à manger. Donc, la grandit. La monte La monte La monter, Et, l'on garder ça ou pas. Ça, on pense au pas. Ça, on pense au pas. Ça, on pense au pas. Mais, l'on vit dans la consécration. Ou mettez le corps à un côté. Et puis, on nourrit l'esprit. Parce que, L'esprit nourrit l'esprit. Les choses spirituelles capables de nourrir l'esprit. Les choses charnelles sont capables de nourrir le corps. Chair nourrit chair, esprit nourrit esprit. Mais là, je suis dans la prière. Je suis dans la parole de Dieu. Je suis dans le jeûne. Ah, quoi, comment ça descend là? Orgueil, oh, je descend. Le moi descend. C'est moi avant tout le monde. Je descend. Ça fait nous penser directement avec éléments indispensables à la consécration. Nous tout de suite. Il y a plusieurs éléments qui permettent que on ait envie de consécration. On quatre là-dedans. Premier élément important pour marcher dans la consécration, c'est la parole de Dieu pas gain à sortir de là la parole de dieu pas de un monde qui dit m'apporter une vie de consécration en dehors de la parole de dieu ça n'existe pas la foi vient de ce qu'on entend Jean-Marie Sodil et ce qu'on entend vient de la parole de dieu pas un monde qui dit m'apporter une vie de consécration et pour le dire, il néglige la parole. Il néglige la Bible. Mais est-ce que vous avez dit que c'est chrétien et chaque dimanche matin vous songez le bon Bible? Hein? Pour chaque dimanche matin vous songez le bon Bible? Bon, vous ne connais pas le bon Dieu ici. En réalité, bon Dieu fait grâce. Parce que. Parole de bon Dieu, c'est bon Dieu même. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le caractère de Dieu. La parole de nous révèle le caractère de Dieu. Souvent, ce qu'on dit, ce bon Dieu. Les paroles, les Souvent, ce qu'on a capacité, bon Dieu, li parole, li. Souvent, ce qu'on a bon Dieu, capable de faire, li parole, bon Dieu. Comment faire qu'on est qui j'ai pour mener une vie ou pas dans la parole? Comment faire fait qu'on qui comportement pour prendre, sans pas dans la parole? Si, par exemple, moi, je prends vivre au Canada, par exemple pour me connaître qui j'ai pour me comporter au Canada pour me connaître droit me connaître les devoirs, ça pour me faire m'pas chercher la constitution du Canada et pas ça m'a fait m'pas la constitution du Canada pour me garder les qui loi yo qui côté droit me commencer côté droit me fini maintenant en tant que chrétien nous sommes citoyens du royaume des cieux qui sa constitution du royaume royaume? Parle avec moi. Qui sa constitution royaume royaume? La Bible, la parole de Dieu. La constitution du royaume de Dieu. Comment faire qu'on pour me comporter dans le royaume? Sans me parler la Bible. Sans pas fouiller la parole. Comment faire qu'on est et ça fait grand pile bagaille, grand pile trésor pour moi avoir, nous ne pouvons pas jamais prendre. Trésor est là, caché. Pour que nous ne pouvons pas jamais prendre le temps pour nous découvrir. Donc, élément important pour nous marcher dans la, dans la consécration, premier élément nous c'est la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est un dictionnaire. C'est une bibliothèque. On tout une bibliothèque ambulante. Parce que la Bible nous connaît combien de livres. Il y a 66 livres. Bon, on dit qu'il est écrit par environ 40 auteurs. Et chaque auteur, ça a aussi dans une couche qui est différente. Parce que quelqu'un qui était médecin, quelqu'un qui était berger, qu qui était pêcheur, etc. Et là, nous allons parler de la parole de Dieu. Il y a plusieurs dimensions de la parole de Dieu. Ça que nous, que nous menons là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole écrite. Il a dit c'est le logos en grec. La parole écrite, c'est le logos. Et dans la parole de Dieu, il y a aussi le rema. Le Logos, c'est la parole écrite. Le Rema, c'est la parole révélée. Donc, l'homme lit la Bible, qui c'est la parole de Dieu, ma révélation. Et révélation, ça ma génion, c'est le? C'est le Rema. le Logos, le Réma. Il y a la parole écrite, il y a la parole révélée, il y a la parole incarnée. Donc, on la parole de Dieu qui est un élément clé pour permettre que moi, je marche dans la consécration. Pas que consécration, c'est la parole de Dieu. Et il y a la parole écrite, la parole révélée, la parole incarnée. Donc la parole écrite, c'est la Bible qui n'a même que ma lia. Donc pour nous mener en vie dans la consécration, faudrait-il bien que nous appelions la parole de Dieu. Pourquoi ça Parce que Jacques dit que Jacques présente la parole de Dieu comme un miroir. Lorsque miroir qui s'en fait, ou elle garde des visages pour est-ce que quelqu'un paille Est-ce que quelqu'un graisse est-ce que Pigou pêche? c'est ça le cas dans le Voilà. Donc, l'offre de garder dans le là, qu'est-ce qu'on fait? orange visage ou?